ouais c'est le, le patron qui demande c'est pour la garantie hein. bah, oui, oui, je comprends, tu vois je parce que main ouais, main parce main. ouais parce que le propriétaire il, il veut il veut qu'il y ait une garantie de, de traitement hein. j'explique à maman hein. ah, ouais. Ouais mais ça va aller. Espérons. Ouais ça se termine. Hein. Mais, là, il a fait super chaud cette année, hein, c'est ça Ouais voilà. Et l'hiver était, euh, était froid, donc ils étaient bien calmes. Et puis clac, ils sont sortis. Hein. Et, en plus c'est toujours le même modèle, donc il ne faut pas t'inquiéter. Ce sont des blattes germaniques. Ah hein. ok ok. C'est pas les plus difficiles. Hein. Eux dès qu'ils trouvent la nourriture, ils mangent. Mais il y en a partout, même en haut. Bah ouais, voilà. Et vous pensez qu'on remet, on remet encore les, les maisonnettes, là les, les... Ah oui, vous avez des maisonnettes, vous Oui, oui. j'en ai encore, mais j'étais ce matin euh, déjà. Elles étaient remplies Non. Ah ouais. Mais je pense que je vais en mettre dans les armoires. Parce que ouais, après, par sécurité, hein, pour freiner un peu ton problème. Je oui. veux dire, c'est dans les armoires que ça se marche. Ah ouais, ouais. En plus, t'as les enfants et tout. Des fois, voilà. ça va dans les chocolats, dans les bonbons. Voilà. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre dans... ici, jamais rien et maintenant, pouf ah. Je vais à monsieur depuis 2007 que j'habite ici, à chaque a jamais tenu, maintenant. Ah. Ouais Ouais Tu m'entends Ouais ouais je t'entends Tu vas chez ma femme ça fait Ouais ouais ok, salut hein Ouais salut bonne soirée hein Voilà, alors, ouais, là, de toute façon, on n'avait pas fait ici, hein. Non. Ouais, ok. On va juste faire les, les, les, Non, les... Ah, c'est quoi ici? Ah, oui. Ouais, ouais. Ici aussi. Ouais, parce que comme ça, il, il sait que j'ai tout fait, hein, parce que sinon, il va dire que On n'a pas fait. voilà. Ouais. Et là on avait fait aussi... Voilà, ok. Mm -hmm. alors. Hop. Donc alors vous c'est mousse. Ah oui, oui, mousse. C est, c est mousse. De, de mousse. Mousse à c'est ça. Oui. Oui, ouais. Oui. Là. Alors oui, oui exactement. Parce que vous avez trouvé une Ouais, on en a trouvé, on a trouvé des stars, on les filme Voilà, les stars. ils chantent en plus Ouais, les cafards cosmiques, hein ouais. <rire> Ah oui, ils chantent Ouais maintenant. Ça, ça. chantent comment <rire> Ah ça, ça Je sais pas que c'est... Qu'est-ce qu'il faut dire au le pire de mariage disco bois. Voilà. Et on a deux Et c'est bizarre qu'ils vont dans la dans la primante. Hein. Ouais, c'est bizarre ça. Ok, bah on a fait le tour. Parce que moi j'ai eu un ah ouais ouais. Bah, Et ça se mettait en dessous de la machine à café. Ah, la machine à expresso toujours toujours. Et au fri frigo. Ouais ouais. Oui, toujours oui. la machine expresso c'est. Ce qu'ils aiment bien. Le ouais ouais ouais c'est vrai. Et j'ai fait venir euh, celui-là de la commune. Oui, ah c'était ici le café non? Oui oui à Mosambique. Ah oui oui oui. Oui oui. À la rue non, monsieur, de Louvres. Et si tu ah. faut il nous faut... sentir Ouais, ils sont on de la personne. Hein. Et un euh, le café, Quand ils sont là, mais, rue, bien, de rue de l'Aunois. Rue de l'Aunois, oui, je connais bien. Juste au coin là. Près du cachouel, Le Cashwell. Ouais, J'étais juste près du Avec Bart. Bienvenue. Bienvenue, oui, oui, le grand café. Ah, oui. Ah, oui. Ah, ah, oui, oui. Ah, Et là aussi, on en a eu. Toujours hein, les cafés, hein, les cafés ça, Et, avec les machines à café. Et les clients, les clients, hein, ils ramènent les hein. Et les restaurants, est ouais, ouais, ouais. Et les rats, ils ont des rats. Ça, ça moi j'aime ça. C'est chance. C'est oui. hein. une fois